Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Alors, je m'appelle Yves Dalel de la chaîne Je TV. Je vous donne un cours de communication française. Il s'agit de parler les quantités. On a la première situation de communication au marché. Au marché. Le marchand. Bonjour madame, vous désirez. Bonjour madame, vous désirez. Je voudrais un kilo de tomates, deux courgettes et un poivron vert, s'il vous plaît. Voilà, madame. Et avec ceci, je vais prendre aussi quatre pommes et livre de rennes. Voilà, ce sera tout. Non, je voudrais aussi un peu de persil. Alors, cette situation de communication euh, a eu lieu au marché. Alors, il y a le marchand qui parle à une cliente gentiment. Regardons ici. Il y a un marchand et une cliente au marché. Bonjour madame, vous désirez Bonjour madame, vous désirez Je voudrais un kilo de tomates, de courgettes et un poivron vert, s'il vous plaît. Toujours, vous commencez par. Je voudrais. Je voudrais. C'est vouloir ou continuer la je voudrais un kilo de tomates, deux courgettes et un poivron vert, s'il vous plaît. Voilà, madame, et avec ceci, oui, je vais prendre aussi quatre pommes et une livre de fraises. Voilà, ce sera tout. Non, je voudrais aussi un peu de persil, s'il vous plaît. C'est ça la situation quotidienne au marché. Alors, on passe à autre chose, vers manière de dire. Alors, manière de dire, on dit un kilo. Un kilo de. Une livre de. Ça veut dire. C'est pas un livre. Une livre. C'est pas un livre. Une livre. Une livre. C'est pas un livre. Non. Une livre. Une livre de. égal à 500 grammes de. 500 grammes de. 4 citrons une douzaine de, un litre de, un demi-litre de, un kilo de, une livre de, 500 grammes de, 4, par exemple, citron, une douzaine de, un litre de, un demi-litre de. Ça, c'est ce qu'on appelle ici exprimer une quantité, c'est ce qu'on appelle la quantité. Alors, euh, l'expression un demi-kilo euh, existe, mais très rarement. Elle est très rarement employé on, on dit plutôt 8 livres. Ça veut dire 500 grammes. 500 grammes égale 1 livre. 500 grammes égale 1 livre. Ça veut dire tout simplement un demi-kilo. Mais cette expression est utilisée rarement. Alors, pas autre chose, euh, grammaire. Alors, ne dites pas 1 kilo des tomates. Non. Mais un kilo de tomates. Un litre d'huile. Ne dites pas surtout beaucoup d'isame. Mais beaucoup d'âmes On dit beaucoup d'amis, Ce n'est pas beaucoup d'isame. Beaucoup d'amis. Un grand nombre de gens. Un peu de persil. D'accord On ne dit pas un peu du persil. Un peu de. Beaucoup de. Un grand nombre de un litre d'oeufs, un kilo voilà. vocabulaire, quelques légumes, par exemple une pomme de terre, une courgette, un oignon, une aubergine, une tomate, un chou-fleur, une carotte, un poivron rouge, un poivron vert, un poireau, un brocoli, une salade, des haricots verts, des champignons, ce sont des légumes. Alors, quelques fruits, on dit une pomme, une orange, un citron, un pape, une poire, une pêche, des cerises, des fraises, un abricot, une banane, des raisins. Alors, quelques herbes, on dit le persil, la menthe, le basilic et les herbes de Provence, un romarin, l'orée quelques herbes, par exemple le persil, voilà, la menthe, le basilic, les herbes de Provence, le le romarin et l'auré par exemple. Voilà, c'est tout pour le moment, euh, j'espère que cette séance a euh, été très intéressante pour la plupart, s'il vous plaît, n'oubliez pas de partager cette vidéo partout, si vous aimez, <coughs> cliquez sur like, pardon. Ajoutez des commentaires et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner dans la chaîne chez TV. Merci et à la prochaine.